Et Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai vu euh, récemment une vidéo de Léa Chou, de Léa Chou créatrice euh, que j'aime bien, qui euh, fait à la fois des vidéos sur YouTube, qui est en, en parallèle à des études et veut devenir euh, psychologue, donc elle partage beaucoup autour de la psychologie euh, sur Instagram et sur Youtube. Je vous mets évidemment le lien de sa chaîne dans la description. Et si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que euh, j'ai vu une vidéo d'elle récemment qui m'a un peu interpellé. Euh, selon moi, il y a des choses qui sont certes vraies, mais pas très objectives. Et du coup, euh, j'avais envie de vous partager mon avis sur cette vidéo-là. Donc je ne vais pas vous mettre toute la vidéo. Je vous mets la vidéo dans la description si vous voulez aller la voir en entier. Moi, je vais vous mettre les passages qui m'ont un peu interpellé et je vais les commenter. Donc c'est parti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 Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le contenu le contenu qui fonctionne sur YouTube, allez la voir, vous comprendrez un peu mieux pourquoi il y a beaucoup plus de contenu divertissement qui ressort sur YouTube, mais on est d'accord, chacun fait ce qu'il veut sur YouTube et c'est très bien, il y en a qui font de, des sujets plutôt de niche et il y en a qui font des sujets plutôt grand public.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 Ah, c'est trop bien et tout Ça pareil je suis d'accord avec elle C'est vrai qu'au début sur Youtube On y était beaucoup plus par passion Que par on va dire, ambition Et voilà ça ça se perd un petit peu Alors heureusement il y a encore plein de créateurs qui le font Et c'est d'ailleurs je pense ceux qui ressortent aujourd'hui sur Youtube C'est ceux qui le font encore par passion Et pas que par ambition Mais jusque là pour l'instant je suis d'accord avec elle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 alors ça, je voulais revenir là-dessus parce que justement, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, j'ai travaillé dans les médias et justement, je suis pas trop tout à fait d'accord avec ça. Disons que oui, YouTube c'est une entreprise. Une entreprise comme objectif, ça a de gagner de l'argent. Ça, c'est assez classique. Et disons que YouTube, son modèle de rémunération, un de ses modèles de rémunération, c'est notamment la publicité. La publicité via les annonceurs. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'annonceurs euh, à part des grosses agences qui de temps en temps boycottent YouTube pour certaines choses, etc. Mais il n'y a pas d'annonceurs qui sont allés voir YouTube en leur disant ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Non, c'est YouTube qui comprend en fonction des choix que font les annonceurs, les vidéos qui sont intéressantes pour la plateforme parce qu'elles sont monétisables et elles sont bien monétisables, et les vidéos qui ne sont pas intéressantes pour la plateforme. Je suis d'accord que ça génère tout un tas de problèmes sur tout un tas de sujets, notamment des sujets assez féminins, de filles qui ont envie de parler de ça pour aider les autres, etc. Et selon l'interview qu'a réalisée Phoenix avec la directrice de YouTube, c'est des sujets sur lesquels ils sont en train de se pencher... Et c'est pour ça que, si tu veux, au niveau des politiques et comment est-ce qu'on gère ça concrètement, pays par pays, on se penche sur la question pour essayer d'être plus, euh, d'avoir plus de granularité, si tu veux, et plus de, de nuances euh, sur ce sujet-là, parce qu'on sait que c'est un problème. Et, et que, bon, si on veut justement soutenir des femmes créatrices euh, mm -hmm. sur la France, euh, c'est important qu'on puisse faire sur genre de nuances. Bah, ouais, mais, parce que... mais, mais si tu veux, le problème, c'est qu'une plateforme comme YouTube, qui est une plateforme à échelle, euh, les politiques, il faut qu'elles fonctionnent pour toute la plateforme. Et donc, faire trop de nuances, c'est très, très compliqué, si tu veux, en pratique. Mais on est très conscient euh, de ce problème euh, particulier et on se penche dessus. Donc, j'ose espérer que ça va euh, s'améliorer. Mais non, ce ne sont pas les annonceurs qui vont dire à YouTube, ça on veut, ça on veut pas, ça on veut, ça on veut pas. C'est YouTube qui s'adapte pour proposer une offre aux annonceurs qui est intéressante.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 divisé par 3 ou 4 son salaire. Ouais, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vis je faisais mes placements de produits, y a pas de soucis, etc. Ça n'a jamais été un problème de pas vivre de ma rémunération YouTube. Sur les score, c'est totalement vrai. YouTube classe ses vidéos en fonction d'un score qu'il leur attribue et d'une sorte de thématique pour que les annonceurs puissent s'y retrouver et choisir les vidéos sur lesquelles ils diffusent de la publicité. Malheureusement, elles, ces vidéos ont été euh, classées euh, sur un contenu euh, qui est pas euh, incroyable pour, pour euh, les annonceurs. Bon, du coup, ce qu'elle explique, c'est tout simplement qu'elle gagne pas beaucoup d'argent, du coup, grâce à la publicité. Apparemment, ça a pas l'air de la déranger, c'est pas grave, et tant mieux, euh, c'est bien de pouvoir faire des placements de, de produits ou autres euh, pour avoir un autre modèle de rémunération et ne pas dépendre que des publicités sur YouTube. Donc oui, c'est handicapant, euh, et là-dessus, je la comprends, mais tant mieux qu'elle ait trouvé un autre modèle de rémunération.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 Alors là, elle tape un peu sur McFly et Carlito et sur le contenu, on va dire, mainstream. Je vous invite à voir vraiment ma vidéo sur euh, créer du contenu qui fonctionne euh, sur YouTube. Euh, je vous mets une fiche juste en haut. Alors, elle tape dessus parce qu'en fait, euh, elle dit que ses vidéos ou d'autres vidéos qui sont très intéressantes euh, sur YouTube ne sont pas mises en avant. En fait, on revient à la même problématique que tout à l'heure, c'est que YouTube, son but, c'est d'avoir des vues pour avoir de l'audience et du coup, pouvoir afficher de la publicité. YouTube est une entreprise. Donc forcément, sur des secteur de niche on va pas forcément être mis en avant ou alors on va être mis en avant sur des personnes qui sont intéressées par cette niche là et c'est là où c'est intéressant d'avoir un algorithme derrière c'est que ça permet à chaque utilisateur d'être unique et d'avoir des recommandations en fonction de ses intérêts en ce moment je m'intéresse moi beaucoup euh, au développement personnel à la productivité à la rhétorique des choses comme ça et je suis en train de découvrir aujourd'hui dans mes recommandations youtube des chaînes qui ont pas beaucoup d'abonnés mais qui sont ultra intéressantes sur ces sujets là et ça me convient très bien et à côté je consomme aussi du coup contenus de type McLean et Carito, MXM, etc, etc. Mais si YouTube met plus en avant les contenus euh, de Amixem, euh, McFly et Carlito, du contenu divertissement mainstream, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui va parler à une plus grande masse de personnes que certains contenus de niche. Donc c'est pas forcément que ces vidéos ne sont pas mises en avant, elles sont pas mises en avant devant tout le monde, elles sont mises en avant à des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce type de contenu. Et il y en a forcément moins que de l'humour classique. Donc je ne pense pas qu'on peut vraiment reprocher ça à McFly et Carlito, euh, ni euh, à YouTube, je trouve que c'est tout à fait normal d'être dans ce type de configuration aujourd'hui sur YouTube. T'es obligé de te lisser et de devenir un YouTuber friendly, un YouTuber qui fait de sa chaîne soit un petit peu de la télé-réalité, soit que du divertissement, même si en soi ces sujets ne me gênent pas. Alors là aussi je ne suis pas d'accord avec elle, euh, on n'est pas obligé de devenir ce type de youtubeur là, tout dépend de tes objectifs sur YouTube. Si oui tu veux faire beaucoup d'argent et beaucoup d'audience, ça peut être intéressant de faire euh, du contenu un peu type euh, télé-réalité, euh, mainstream etc, euh, divertissement comme ce que font McFly et Carito. Mais si par contre tu fais ça par passion comme euh, c'est le cas pour les Hachou et comme c'est le cas pour beaucoup d'autres mondes euh, qui font des contenus sur euh, des thématiques euh, nichées etc, à partir de ce moment là, le mérite... N'est pas forcément d'avoir une grosse communauté. Le mérite, ça peut peut-être être, être d'avoir 2-3 000 abonnés, mais des gens assez fidèles, etc. Tout dépend en fait de vos objectifs et ce qu'est pour vous la réussite sur YouTube. Moi, pour moi, la réussite sur YouTube, c'est simplement de poster des vidéos et disons passer les 100 vues parce que j'ai pas une très très grosse audience. Mais si je voulais faire des... du contenu qui marche beaucoup mieux, eh ben, je n'irais pas faire ce type de contenu là. Là, c'est vraiment un contenu qui me passionne et c'est pour ça que je le partage avec vous. Et Léa Chou, je pense qu'elle est dans la même démarche, mais ce que je comprends pas, c'est justement pourquoi elle se plaint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 ça pareil, c'est totalement classique. Il y a de plus en plus de contenus, il y a de plus en plus de créateurs. Donc forcément, on ne peut pas envoyer une notification. Moi, je dois être abonné à 300 chaînes. Donc si je reçois une notification à chaque fois, je pense que je vais vite être saoulé. Et ça permet justement aussi aux utilisateurs de choisir les chaînes à qui ils veulent recevoir toutes les notifications et celles auxquelles ils ne veulent pas recevoir toutes les notifications. Donc oui, je comprends sa frustration. Mais en même temps, ça me paraît totalement logique euh, du point de vue de YouTube aujourd'hui de fonctionner de cette manière-là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 donc dans cette dernière partie, euh, je trouve ça très bien de repartir sur une nouvelle chaîne YouTube et de, de se dire c'est pas grave de recommencer à zéro. Franchement j'aurais 450 000 abonnés, je sais pas si j'aurais le courage de le faire, donc félicitations pour ça. Mais euh, ce que je trouve un peu euh, contradictoire, c'est qu'elle euh, elle fait une nouvelle chaîne YouTube euh, notamment pour ne plus être strikée et du coup être mis en avant, ce que j'espère pour elle évidemment. Mais d'un autre côté, elle dit qu'elle s'en fiche des chiffres, elle s'en fiche de recommencer à zéro, etc. Donc pourquoi au final ne pas utiliser la chaîne YouTube qu'elle avait déjà et simplement changer un peu le contenu qu'il y a dessus Si les chiffres ne sont pas importants, si euh, le fait de ne pas être forcément être mis en recommandation n'est pas important, si au final c'est simplement la passion qui euh, drive euh, sa chaîne YouTube. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo tout simplement Évidemment c'est pas pour taper sur les hachoux puisque je vous ai dit que j'aimais bien son contenu, moi je la suis... Principalement sur Instagram, un petit peu moins sur YouTube. Ça m'intéresse un petit peu moins quand tu as fait des sujets très féminins, mais notamment quand tu as parlé de psychologie, etc. Ça m'intéresse euh, pas mal. Mais voilà, cette vidéo, c'était euh, tout simplement pour euh, donner mon point de vue, moi, par rapport à la plateforme. Comme j'ai déjà travaillé dans le média, etc., je sais un peu comment ça fonctionne. Et je trouve que le positionnement de YouTube aujourd'hui, il est totalement logique. Il était euh, attendu. Il y a de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de contenus. Donc, forcément, il y a des contenus qui doivent être mis en avant plus que d'autres et YouTube bah, va pas s'embêter, il va mettre en avant les contenus qui fonctionnent. Euh, Aujourd'hui, il existe d'autres plateformes de vidéos, alors évidemment qui sont moins populaires, euh, moins appréciées et moins connues que YouTube, donc ça oblige forcément un peu les créateurs à rester sur YouTube, mais c'est aussi dans la logique de YouTube de faire ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de taper sur le contenu mainstream parce que c'est du contenu qui au final plaît le plus. C'est le contenu qui, certes, parle au plus de gens et c'est pour ça que ce contenu est si populaire. Et via les recommandations, on peut avoir du contenu euh, différent sur YouTube euh, qui nous est proposé, du contenu de niche avec des gens qui ne sont pas forcément ultra populaires. Et moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, c'était mon avis sur cette vidéo. Euh, J'espère qu'il vous aura intéressé. Léa Chou, si tu passes sur cette vidéo, <rire> et ben, je suis ravi déjà que tu aies pu m'écouter et euh, vraiment. J'ai dit ça avec beaucoup de bienveillance Donc j'espère que ça sera pas mal interprété euh, En tout cas moi je vous remercie beaucoup euh, Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le contenu qui fonctionne Que j'ai faite euh, il n'y a pas très longtemps Et pour terminer j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas grand chose Qu'on n'a qu'une seule vie alors autant y aller à fond Et à très bientôt, ciao Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche Pour ne pas rater les prochaines Sinon en attendant tu peux cliquer sur la vidéo Qui s'affiche mais tu peux aussi me retrouver Sur Instagram ou en podcast Tous les liens sont dans la description